Bonjour Je appelle Peppa Pig Ok bien être mon ami Maman Papa George Bonjour Peppa Bonjour Peppa ah. Bonjour Eh ben salut à tous les gens Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Attends j'enlève mon casque parce que j'ai une casse ses couilles. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Peppa Pig Parce que... On me l'a demandé Et euh, oui j'ai dit que je ferais plus de... Et oui, j'ai dit que je fais plus beaucoup de gaming sur cette chaîne, mais on me l'a proposé. Et. Et ben c'est marqué dans ma description. Mais écoute, je... ça, ça fait 3 ans que c'est marqué. Tu me proposes un truc, je le fais, et puis voilà, point final. Donc, si on me le propose, appuie sur une touche. Bon, du coup, j'ai pas vu toute l'intro. C'était une touche, c'était pas la bonne touche. C'est bon, j'ai appuyé sur une touche. C'était la touche Tâche-tâche. Allez, on va jouer. Oh, faut créer un nouveau profil. Il faut choisir mes vêtements. Oh, moi, j'ai un gros zizi. Allez, on va prendre le vert. Parce que non, il est dégueulasse. C'est vert caca Oh Je veux être un furie. Oh, je suis un furie. Oh, je suis noir. Comme ça, on va pouvoir faire des blagues racistes. Ça va être rigolo. Oh, les lunettes. Les lunettes de daron. Parce que c'est moi le daron, ici. C'est moi le daron de cette chaîne YouTube. Euh... Oh, c'est rigolo, le bruit. Parce que je suis flincé. La baguette. Baguette des flomages. La baguette des flomages au gluiel. Bienvenue dans la ville de Peppa Pig. Oh merci. Tu vas bien t'amuser ici. Me faire des amis. On va bientôt rencontrer Peppa, mais d'abord, essayons de marcher. Utilise le joystick pour te déplacer. Faut que j'apprenne à marcher. <rire> mais je sais déjà marcher monsieur. Il y a tous ceux qui m'accuseront de. Ta gueule Utiliser Ferme ta gueule Et à tous ceux qui m'accuseront de plagiat, sachez que je n'aurais pas fait cette vidéo si on ne me l'avait pas proposé. Voilà. Comme ça, j'ai débunké, euh, débunké la jeune fausse jeune rumeur. Ouais. Approche-toi un peu d'elle. Elle est dégueulasse ta fleur. Maintenant, appuie sur une commande pour la toucher. N'oublie pas de l'utiliser quand elle apparaît à l'écran. J'ai loupé. J'ai encore loupé. J'ai bon. Le papillon s'en va. Suis-le oh, Vite je me tire, j'en ai rien à foutre. Je suis bloqué Non oh Mais c'est quoi ce jeu Nous sommes je peux même Je peux même je Putain, quel jeu de merde Qu'est-ce que c'est Une barrière. Une clôture barre la route. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ne t'en fais pas. Tu peux te servir de la même commande pour ouvrir le portail. C'est si, mais il, il dit tu même pas ce qu'il écrit. Il déplacer des choses pour pouvoir avancer. Ouais. N'oublie pas du Ta gueule, cette ta gueule. Ta gueule Ferme. Oh, tu, tu veux que je te tape Oh Il l'a à peine touché la barrière, elle a fait trois Et aussi il est trop fort, je suis trop fort Il a il l'a toucheté, il sait même pas toucher, il s'est touché. Oh, tout oh bonjour Père Oh Tu, veux, où tu, tu, tu me laisses parler Je vais chez je vais le vendeur de bonbons Mademoiselle Rabbit Il a dit qu'il en avait dans sa camionnette. Quoi Oui. J'en ai rien à foutre de madame Lily On va sauter dans la bouffe Je vais partir d'ici, c'est de la merde, je voulais juste tester moi J'en ai rien à foutre de madame Lily, salut mon pote Ah bah ça marche en plus, t'as vu Je t'ai dit, elle sert à rien là Cette Peppa qui marche sur fond blanc. Faut mettre Peppa dans ce match, hein. c'est moi qui vous le dis. Mon ouais. ami Peppa Pig Mon ami le jambon Deux fois le même rire. Hein. Bienvenue. On va bien s'amuser. Oui, tu es là. On va passer une super journée. Tu l'as déjà dit. Je me tire, je vais sauter. C'est plus simple. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Oh le et couteau papa. et si on allait lui dire bonjour Oh bonjour, regardez dans la poubelle, il y a toujours des trucs intéressants. Mmh. C'était quoi ce mu? Hmm. Hmm. Peppa, et si vous alliez dire bonjour à maman Pig qui est dans le salon? Il <rire> y en a eu marre. Arrête de me casser les couilles, hein! Arrêtez de me casser les couilles, tout ça! Oh. oh. Tu peux rallumer pour que je puisse lire? Il fait jour, connasse! Et le réchauffement climatique! Non! C'est rester planté là! Allons jouer! Non, moi bah, je regarde des Dragon Ball à la télé! Mais Ah. Il est aveugle, aïe. Ah, yeah. Maman Pig, tu as vu mes lunettes Je ne les trouve nulle part. Non, je ne crois pas, Papa Pig. Tu les Mais avais un... il y a deux minutes Du -ce coup. Ce ah, c'est moi qui lui ai piqué Je, je sais les, sais les ai sans mon nez, regardez On va les trouver Je vais te trouver, moi, tu vas voir. Ils sont dans la poubelle, ces lunettes. Cherchons ces lunettes Et je fais quoi là, putain, école Ah, moi, je me tire, ce jeu, c'est de la merde. rendre ces lunettes à Papa Je les ai euh, pas, c'est je sais pas c'est une lunette de merde là Allez salut je me tire Je vais, ra je vais lui raqueter son vélo n'a pas retrouvé ses lunettes. Oh non On a perdu Oh non Papa il a pas retrouvé ses lunettes Oh Oh Oh non Non moi je me tire, j'en ai rien à foutre de continuer. Salut Ah putain ils sont puissants les freins. Surtout pour une pente à. Elle s'était. Est-ce qu'avant, en fait, Sans c'était Maman Pig Mon dieu Tout est clair maintenant Sans J'ai retrouvé ce que faisait Sans quand, quand il... J'allais dire quand il était vivant, enfin... Je sais qui était Sans quand il était vivant, c'était pas Ness ni Steven Universe, c'était Mama Pig C'est... mais elle était dans le salon, et maintenant elle est là, et... Ou alors elle est passée par la fenêtre. Ce qui serait très con, tu es conne, salope. Pauvre jambon, va. Oh. On est, ça y est, on est prêt pour le tour de France. La forêt On va aller dans la forêt La forêt C'est ce que j'ai à de dire Ah, fou de ton ballon, moi je continue à pied. Oh Un papillon Il est si joli Je peux le bouffer Je me demande si Mademoiselle Rabbit va nous emmener dans la montgolfière. On peut aussi... oh, Il y a des Je suis pas des inconnus, moi. Tu pourrais. Oh non pas nettoyer la forêt. Oh, Ah oui non. Il y a des par terre. On devrait les mettre dans la Ouais, j'avais remarqué. Trouver... Moi aussi Ah merde, je voulais pas. Mais moi je voulais me tirer avec la pomme, j'avais trouvé à manger J'étais content, je voulais pas. Fais chier Touche Oh, mais je suis tellement puissant Oh J'ai trouvé mon dîner Je peux me tirer d'ici maintenant Ouais! Y'a plus, plus de chemin? C'est la fin du jeu! Bon, bah, les amis! Je peux pas prendre deux trucs? J'ai deux mains? Euh, non! Bah, j'ai une main paralysée, visiblement. On fait du recyclage, mais on mélange les pommes avec les plastiques, hein, tranquille. Et maintenant, on fait quoi? Je suis perdu! Comment ça se fait que je me téléporte comme ça? Je peux te parler, la vieille? Bah, non, je peux pas lui parler à la vieille. Oh! Bon, bah, on va parler à la lapine, hein. Eh hey, madame, c'est vous qui êtes dans Utopie Vous allez voir, les enfants, j'ai plein de bobos gratuits Ah Eh ben, c'est fait kidnapper Bon, bah, ben, les gens, c'est la fin de cette vidéo Il y a combien d'heures de jeux sur. Euh... Attendez, je vais voir. Euh... Tant de jeux Peppa Pig, euh... My friend, Peppa Pig sur euh, l'internet Montagne Blanche Mais ta gueule De 5 à 20 minutes, les parents peuvent choisir quand Peppa avec des options Alors. Euh... Mais pas et sa nouvelle nuit, on se coucher, Cela permet aux parents d'intervenir plus facilement. D'accord, de... bon, c'est un open world. Allons par là. J'ai rien à foutre. Moi, j'ai vais à pied. Je vais t'utiliser comme ski. Ce sera plus simple. Oh, c'est vide. Ce vent. Le bruit du vent. Ça représente absolument Allons tout le jeu. Là. Ta gueule! Je vais où je veux. Et voilà! Attends, c'était pour portail aussi. Bien. Essayez de ne rentrer dans personne sur la glace. <rire> le texte, s'est coupé avant! Et tu me dis que j'ai payé ce truc 40 balles là? Ah eh bah ben non, j'ai pas payé, j'ai craqué. Non. non, ta gueule. On peut pas aller voir les autres. Moi, je voulais rentrer dans les gens. C'est quoi ce jeu de merde Oh, non ça c'est pour revenir. C'est où pour faire du ski ah, C'est là. Mais on n'a pas de ski, on fait comment oh, On va se suicider au haut de la montagne ah, C'est plus simple, c'est pas faux. Mmh. Mmh. Un bonhomme de neige. Les Mais je m'en bats les couilles Moi je voulais bouffer la carotte. Vrai en faire un... Non, moi je veux une carotte. Un ah si, je peux avoir une carotte Faudra par contre. A... Tout ce il, te faut dans la neige. Il y a des carottes dans la neige Oh, c'est incroyable. Oh oui, il y, y a vraiment des carottes dans la neige. Y'a, yeah, j'ai mon dîner, c'est bon. Je vais pouvoir manger les gens. Je peux pas passer. Non. Je vais faire comment pour manger ma carotte. Bon, tant pis. Suis-moi. Mais ta gueule, tu marches même pas. C'est toi qui me suis depuis tout à l'heure. Ramasse... Fais des trucs, ramasse la carotte, je sais pas. Je, je suis trop fort. J'ai jeté un caillou et il s'est multiplié et positionné au bonheur. Tu vas fermer ta gueule, toi. Tu commences à me casser les couilles. Ah, je, je vais te taper. Oui, je l'ai vu ta carotte de merde. C'est moi qui l'ai posée. Mais, oh, mais je vais la taper, elle. Je vais la taper, je te jure. Je vais lui... Oh, oh, oh, oh, oh. C'est bon, je l'ai, ta carotte. Arrête de dire, suis-moi, là. En plus c'est toujours le même chez moi. Rigolo. Non. Il est sympa ce monde, il y a tout Attention. qui est gratuit. Ne descendez pas la pente trop vite. Je suis juste derrière toi. Ah bah je risque pas d'aller trop vite, hein. c'est ça qui te le dit. avait que ça, c'est tout j'ai déjà fait la moitié jeu du jeu. Je belle fais pas marcher. La belle vue depuis la montgolfière Non, oui, euh, si tu plaît. le dis. Allez. On va admirer la belle vue. Oh, et bah, elle nous a encore kidnappé Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. Oh, hey, un Bonjour, petit oiseau. Qu'est-ce que tu fais là Bouffe-le Je ne sais pas. Tu es venu pour chanter Oh non je... oh. Vous voilà. Ah ça y est a retrouvé c'est net euh, Daron tu vois il y avait pas besoin de nous ah, on s'était ah ah merde ah bah bon bah je crois que c'est la fin de cette vidéo hein. donc abonnez-vous et partagez ah non c'est la nuit c'est pas c'est pas fini attention qu'il prend ah pas... oh. ah oh, le soleil tu es très moche Aller voir mon papy et ma mamie Non, je prends ma voiture. Je vais conduire une fille panda. Ah, C'est trop bien, je suis en train de speedrun le jeu, là, tu vas voir. Te voilà à la Halte Garderie. Un endroit où tu peux apprendre et jouer avec Peppa et ses amis. Mmh. Ah, l'école. C'est le nom qu'on qu lui donne. Bonjour voici mon nouvel ami. Bonjour. <rire> laisse même pas le temps de parler. Bonjour, ils ont rien à foutre. Ils ont dit bonjour parce que c'était imposé de dire bonjour. Alors, on se met avec qui Ah lui, il a une bonne tête, j'aime bien. Pace. Je suis un artiste. C'est de la même qualité que mes que mes dessins d'art plastique. Oh. Il en rajoute en plus. Oh mais. Quel beau dessin Et si tu le prenais pour l'afficher dans la maison de Peppa? Non, il est dégueulasse. Deux, un. Super Maintenant, ça va du plus grand au plus petit. Ouais. Bon. Eh ben, moi, je m'arrête là. Hein. Salut. Vous savez ce que vous avez à faire, de toute façon Yeah